And uh, we'll start right away because we're pressed for time, obviously. Uh, so with Claude Podvin, who will uh, tell us about a, a project from the Techno-Pedagogical Innovation Hub at the University of Sherbrooke, working with Faberic Crelle, grâce à une donation de uh, BMO à uh, la University of Sherbrooke, Foundation, ils ont pu créer un OER pour promouvoir le succès et la motivation avec un emphasis sur l'amélioration et l'adaptation. Claude, take it away. Merci, Alexandre. Alors, ça me fait plaisir d'être ici pour vous parler d'une euh, expérimentation. C'est un projet qui a été fait euh, dans le cadre euh, de la Fabrique REL, la Fabrique REL auquel je suis associé comme conseiller pédagogique. Je dois dire aujourd'hui que je remplace ma collègue Marianne Dubé qui a été appelée à participer à un autre présentation euh, initiée par l'UNESCO justement sur le multilinguisme. On se retrouve un peu comme pour cette présentation-là. Alors, euh, je, je suis, euh, disons, le, le, le partenaire, Marianne et moi, nous sommes un petit peu en symbiose à la Fabrique REL. Nous sommes les deux acteurs les plus, euh, les plus actifs, disons. Et donc, Marianne coordonne la Fabrique et euh, moi, je suis conseiller pédagogique là, à plein temps sur ce, ce, ce, cette organisation-là, si vous voulez. Alors, le projet Valoriser la production étudiante, euh, c'est dans le cadre d'une collaboration avec l'université de Sherbrooke, université de Sherbrooke qui est partenaire l'un des trois partenaires fondateurs de la fabrique réelle, l'université de Sherbrooke, l'université Laval auquel moi je suis lié, euh, j'ai été prêté à la Fabrique réelle, et puis il y a l'Université de Montréal aussi, qui sont les partenaires fondateurs de la Fabrique réelle. Donc, on, on se trouve normalement euh, en développement de, de, de, de post, au niveau postsecondaire, donc en formation supérieure, alors que le projet euh, que je vous présente ici, il y a un lien avec euh, les, le primaire et le secondaire, vous allez voir. Donc, euh, c'est dans ce contexte-là que ce projet est présenté. Alors, c'est une présentation qui est elle-même une adaptation selon euh, les habitudes euh, dans les REL, vous voyez, c'est en CC BY, on a adapté la présentation. Alors, commençons par le « quoi », le « pourquoi » et le « comment ». Euh, donc, je vous parlais de la faculté euh, de l'Université de Sherbrooke et c'est un projet de la faculté des sciences de l'éducation euh, qui est une initiative de cette faculté-là. Dans le, dans le cadre d'une de, de, initiative du Pôle d'innovation de, de, de, de pédagogique, c'est-à-dire c'était une initiative il y a deux, qui a commencé il y a deux trois ans où on encourageait justement des projets euh, d'innovation. Et puis, euh, la Fabrique REL avait quatre ans d'existence à peu près. Euh, L'Université de Sherbrooke est, euh, est un pionnier dans la Fabrique REL. Et donc, euh, il y a une écoute à l'Université de Sherbrooke. On veut faire des choses. La Faculté des sciences d'éducation s'est dit « ben pourquoi pas profiter de cette initiative-là? » pour euh, faire un projet à l'intérieur de la faculté euh, même. Alors, euh, euh, profitant d'une bourse euh, du, de la part d'une organisation, euh, d'une banque, en fait, un 5000 000 qui avait été donné à l'université, on s'est dit ben, « Pourquoi pas faire un projet de réelle étudiante? » Alors, l'idée, ça a été de faire euh, des bourses de, de 1 000 On pouvait attribuer donc cinq bourses. Justement pour sensibiliser euh, les futures personnes enseignantes, c'est-à-dire à la formation des maîtres. Et là, quand on parle de formation des maîtres, c'est la formation à la géographie, le français, les mathématiques dans toutes les disciplines. Et puis, donc, au primaire et au secondaire. Alors, c'est ce, ce, ce public cible-là qui, euh, qui a été euh, envisagé. Euh, la partenaire réelle est un, évidemment un partenaire euh, naturel puisque euh, dans le contexte que je vous ai expliqué. Donc, le projet pilote a été fait en 2001. On a commencé par euh, une petite animation géniale pour euh, informer euh, les gens euh, sur le concours lui-même et les modalités de, de participation. Alors, euh, petite ressource qui a été créée toujours accessible en CCBA, toutes nos ressources à la Fabrique 13 sont en CCBA en passant et la présentation que auquel vous allez pouvoir accéder, vous aurez les liens pour télécharger tout ça. Alors notre processus dans le déroulement, donc on commençait par l'information sur le concours, c'était en novembre, c'est pas ça fait bon déjà une coupe d'années, mais voilà, il y a eu une évaluation des projets qui a été qui a été faite par la suite. Cinq projets ont été ont été retenus. Et vous voyez qu'à partir d'ici, il y a la petite icône euh, qui est celle de, de, de la Fabrique REL, celle de l'Université de Sherbrooke, celle de la Fabrique REL. À partir de là, la Fabrique REL a justement participé à l'encadrement des étudiants des différents projets. Donc, euh, se former au REL, ça prend du temps. C'est l'expérience de la Fabrique REL et c'est certainement votre expérience. C'est pas une culture qui est innée. Il faut prendre le temps d'encadrer nos, nos étudiants, nos participants, nos producteurs, nos créateurs de REL. Alors ça, évidemment, ça s'est fait euh, avec euh, le la, la, le département d'éducation, la, la, la, la faculté dans son ensemble, et les différents départements et la fabrique CREL. Donc, différentes rencontres. rencontres je vous en reparlerai tout à l'heure. L'accompagnement dans la création par euh, les conseillers, les deux conseillers pédagogiques qui étaient associés au projet. Et finalement, le bilan dépôt de la diffusion, vous savez que la diffusion, quand on parle de REL, c'est un processus un petit peu plus, euh, disons, qui a ses règles avec les, les, les métadonnées et euh, trouver un, un endroit pour les déposer. Donc, voilà le processus. Nous avons à la Fabelle REL un, un parcours de création qui a été élaboré de façon générique pour l'ensemble de nos activités. Si vous voulez en savoir plus, en passant sur la Fabrica, il y a justement une autre présentation, je pense, que de la salle G à 4 heures cet après-midi, puis on en fait une autre demain à 3 heures, salle, je me rappelle plus de l'autre salle, euh, mais on parle demain de l'évolution de la Fabrica. Alors, je vais me concentrer sur euh, ce, ce projet-ci, qui était vraiment une initiative qui s'inspirait à des activités de la Fabrica. Alors, le processus est le même que le nôtre, il est adapté dans le contexte de production étudiante, on a commencé par, vous euh, voyez, euh, si je l'écris rapidement, donc « besoin euh, »,« recherche »,« conception »,« développement »,« validation »,« diffusion ». Un processus qui ressemble à ADI pour les personnes qui connaissent, avec des particularités, là, une insistance sur la recherche et une insistance sur la conception, Nous, on, on, euh, on disons qu'on on suggère de faire une production concentrée sous forme de sprint, par exemple. Alors, puis évidemment, l'étape de diffusion est particulière dans ADI, c'est pas tout à fait présent. Donc, c'est une adaptation de tout ça. Euh, donc, il a été proposé aux étudiants. Et il y a un cahier de charges qui avait été rédigé dans un premier temps qui expliquait toutes les modalités de, cette de, de ce projet-là. Les résultats. Alors, cinq règles motivantes et engageantes qui ont été développées. Euh, les étudiants sont allés jusqu'au bout. Donc, euh, la, euh, le petit bonbon à la fin, évidemment, c'était le 1000 Ça a contribué, mais euh, le 1000 euh, ce n'était pas tout. Il y a eu quand même beaucoup de… c'était une démarche qui était appréciée par les étudiants. Les étudiants ont senti que ça servait à quelque chose de faire euh, ce travail-là. Et évidemment le contexte au Québec, il y a un plan de développement de la compétence numérique là, qui, qui est assez élaboré par le gouvernement qui a été proposé en cinq dimensions et ça rejoint évidemment à la compétence de développement de production de matériel qui est quand même euh, une compétence très très importante. Et finalement les étudiants bien, évidemment ont été sensibilisés aux possibilités du livre à ses retombées. Du côté de la faculté elle-même évidemment il y a toute la démarche d'encadrement qui n'est pas usuelle, sensibilisation orale aussi par le personnel étudiant, par les conseillers pédagogiques de la faculté. Alors, ce n'est pas à négliger. Les productions, ben les voici, les cinq. Il y en a trois au niveau du, du secondaire. Donc, jeu d'évasion en physique, secondaire 5. Euh, une essaye en mathématiques, situation d'apprentissage et d'évaluation, en mathématiques secondaire 3. Euh, une autre activité au secondaire, vous connaissez le monsieur ici, donc, euh, activité sur les forces nouvelles. Et euh, on en a une aussi au troisième cycle du primaire, le droit des enfants, activité interdisciplinaire. Finalement, la dernière, c'était en robotique préscolaire. Donc, vous voyez, les domaines assez diversifiés, euh, formation des maîtres dans différentes sphères. Donc, euh, voilà. C'était des productions quand même d'une certaine qualité. Les sondages auprès de nos étudiants par la suite ont tous montré, bon, c'était un gros échantillon. Évidemment, vous voyez que c'est quand même unanime à savoir qu'ils étaient très satisfaits de l'expérience euh, euh, au bout du compte. Et euh, même chose aussi, les voyants sont. Bon, ici, c'est plutôt orangé. Donc, Les voyants sont horaires dans, horaires dans le sens que euh, euh, tout le monde a, cons, euh, a considéré que l'expérience leur avait permis de bien comprendre ce qu'il y a une réelle, euh, qu'ils avaient profité de l'accompagnement, qu'ils avaient le goût de diffuser de, et d'en créer de nouvelles, des réelles, et voilà, et de les, de les utiliser par la suite euh, dans leur pratique. Les constats, bien. Euh, donc, beaucoup d'apprentissage du côté des personnes étudiantes. Fierté, accomplissement, hein, c'est euh, des sentiments qui ont été euh, euh, perçus par les étudiants. Euh, il y a quand même un haut pot potentiel de euh, réutilisation de ces ressources-là parce que ce sont des thèmes d'actualité. Et euh, on a constaté aussi quand même que la démarche était chronophage pour l'équipe. Faire attention, c'est un petit bémol, à savoir qu'évidemment, c'est une première expérience, donc autant euh, parce qu'il y a eu un accompagnement par une bibliothécaire, par deux conseillers pédagogiques, c'est un accompagnement individuel dans les projets. Évidemment, la création, pour qui n'a jamais fait de réel, c'est euh, ça prend du temps. Alors, c'est sûr que si c'était à refaire, et puis euh, la faculté pense à le refaire, justement, euh, je pense que la pandémie a un petit peu ralenti les choses, mais ça s'en vient, c'est-à-dire l'idée, c'est de réintégrer ça dans les cours crédités. Alors, à ce moment-là, ce serait un peu moins chronophage, dans le sens que c'est les enseignants eux-mêmes qui accompagneraient la démarche de création de REL. Et puis, on a fait aussi, un, on a créé un site Moodle euh, complémentaire, un peu plus structuré, qui, va être, qui est réutilisable d'ailleurs, et d'ailleurs, vous pourrez vous-même le télécharger, puisque l'archive, vous aurez le lien dans le, dans le document. Complémentaire, euh, donc ce site-là pourrait être récupéré et euh, réutilisé par quiconque. L'idée étant de, justement de faire un matériel qui soit attractif, vous voyez quand même, avec les icônes et tout ça, et euh, la démarche qui euh, euh, est très bien documentée. C'est les perspectives d'avenir versus ce projet. Voilà, il reste beaucoup de temps. Yeah, oui, bon job. There's actually, uh Four minutes left uh, to the allotted time. Uh, donc, si vous avez des questions, on a des micros ici uh, pour uh, prendre des questions, s'il faut. Alors, il y a quelques questions uh, suggérées à l'écran. Est-ce qu'il uh, y a des initiatives du côté uh, de vos établissements de création de REL, justement? Est-ce que vous pensez que ce serait possible de récupérer ce matériel-là dans vos contextes. Merci beaucoup pour votre présentation. Euh, juste, il y a quelque chose qui m'a échappé par rapport au public cible, en fait. Donc, ce sont des enseignants ou ce sont des étudiants qui vont devenir enseignants? C'est exact. le deuxième. C'est ce qu'on appelle la formation des maîtres. C'est-à-dire, oui, des, des, des étudiants qui sont actuellement à l'université qui se forment à être enseignant dans le futur, oui. Merci pour cette précision. Et du coup, j'ai une autre question. Est-ce que maintenant ces personnes sont diplômées, est-ce qu'elles sont enseignantes et est-ce qu'elles utilisent des règles sur leur terrain d'enseignant euh, disons que c'est c'est quand même assez récent là, comme vous avez vu euh, elles sont euh, il y en a quelques-unes qui viennent de, de diplômer là il y a tout récemment c'est encore trop jeune pour le savoir euh, on l'espère <rire> c'est donc euh, effectivement on n'a pas assez de recul pour pour pouvoir le déterminer mais euh, ce qui est clair en tout cas dans nos activités à la fabrique réelle c'est que les activités ont beaucoup d'impact à partir du moment où il y a quelques personnes qui ont développé des réels dans un milieu euh, ça fait boule de neige. C'est vraiment, euh, on parle d'effets de, pollinisateurs. Euh, il y a vraiment quelque chose qui émerge de ces initiatives-là. Ils deviennent des phares pour leur entourage. Euh, et et d'autant plus, ce sont, euh, souvent, ce sont des personnes qui sont créatives, qui, qui déjà euh, parlent de leur réalisation. Donc, euh, oui, on espère. <laughs> um, bonjour. Je ne parle français. Could I ask in English or Spanish? English, we'll, we'll English, okay. Thank you very much, I work at the University of Leeds and uh, my students uh, produce uh, open educational resources as part of their course. So they learn about open educational resources, they design their own project, it's a podcast, and everything has to be shareable so that when they finish the course and they get the mark, if they want, because it is their intellectual property, they can share it responsibly in whatever uh, platform they choose. And now we are designing, in my institution at Leeds, we are design, I have designed a guide for the implementation of co-production of OER uh, across uh, the university for those lecturers who want to take on um, that practice, because we consider it as uh, an essential component of active learning. So it's now an institutional uh, strategy as well. Yeah, uh, and it works very well, it works very well. The students love producing. It's the best way of ensuring that they feel respected and that they belong to the knowledge production community which universities should be. Can I ask uh, you uh, a few questions? <laughs> yeah, yeah. <laughs> how many uh, OER uh, uh, have been produced? Or how many uh, are produced here? Uh, I have been doing this since 2012 and I have around 10 students every year. Okay. Uh, not everybody shares the OER, mm. uh, but many students share it, yeah. Okay, okay. And it's part of the, of the grade? It's part of a course um, uh, in modern languages and cultures, and it's one of the options that they have for the degree in final year. Okay. Thank you. Thank you. I can give you my card later and you yeah, can check sure, it out. It would be But I'm, I'm very interested in what you do as well. Mm. Sorry yeah. for my poor French. <laughs> je suis désolé. So. Merci, c'est déjà beaucoup. Peut-être une dernière question pour Claude. Bonjour, je vous remercie pour votre présentation. J'ai une question par rapport à la validation. J'entends par la la validation du contenu de ces ressources éducatives libres, est-ce qu'elles ont été validées par des experts scientifiquement Et après, la validation de l'impact pédagogique de l'utilisation de ces ressources Excellente question. Dans notre processus, je me permets de m'écarter un petit peu parce que nous avons… Oups, oh, je ne m'avais pas sur la présentation de ma collègue. Sur le site complémentaire, dans notre démarche même, il y a une, y a une étape de validation, justement. C'est très important pour nous. En fait, c'est pas évidemment une validation scientifique, c'est une valia, validation… Euh, par les pairs, euh, nous, on suggère évidemment que ce soit une validation euh, double, c'est-à-dire par les pairs et par les utilisateurs. Dans le cas des étudiants, ben, ils ont demandé à leur... Euh, leurs collègues euh, de valider. Ils ont choisi certains de leurs collègues pour valider la ressource. C'est comme ça dans tout le processus. Et on, en général, puisque ce sont des ressources qui s'adressent aux enseignants, on demande aussi à des, des enseignants des, un exercice de la valider. Donc, ce n'est pas une validation là, scientifique systématique. Mais c'est une validation tout de même qui, euh, qui, est, euh, qui est nécessaire et on a aussi dans des instruments un instrument qui est présenté qui s'appelle liste de validation avec plusieurs éléments cochés qui permettent de vérifier par exemple la compatibilité des licences, euh, est-ce que tous les éléments sont présents, est-ce que les, les, les logos, les identifiants euh, sont là, etc. Pour s'assurer au moins d'un minimum. Évidemment, il n'y a pas euh, il euh, n'y a pas d'indice de, de qualité euh, d'ensemble par les pairs, dépendant du moteur, du moteur de recherche ou du, du, euh, du point de dépôt qu'on utilise parfois, c'est présent. Euh, mais oui, il y a un processus de vérification de la qualité dans ce cas-ci qui était accompagné aussi, évidemment. Merci beaucoup. Euh, donc, bravo. On peut...